Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo interview aujourd'hui, nous n'allons pas être avec un machinéaste ou un monteur, mais avec quelqu'un qui est, je crois, unique en France et peut-être même dans le monde. Il s'appelle, vous le connaissez, sous le nom de Doberman Studio. Pour nous, c'est William. Salut William, comment tu vas Salut, ça va et toi Ça va super bien, je suis super content aujourd'hui de t'avoir avec moi. En quelques mots, William, toi, tu fais des petits jeux à l'eau depuis... Un sacré bout de temps. Déjà, Halo 0, c'était il y a combien de temps Alors, Halo 0, c'était Je commençais ça en 2004, je crois. Sorti en 2005, si je ne me trompe pas. Mais moi, mes souvenirs sont un peu flous, c'était tellement longtemps. J'étais au lycée. Période dallo 2 Au début d'Halo 2, c'était la... C'était avant qu'Halo Rich existe, hein, ça n'existait pas. Du coup, on voulait raconter l'histoire de ce qui se passait avant Halo, comment le Master Chief ouais. finit dans le Pilar of Aujourd'hui, tu es revenu avec deux autres jeux. Un jeu mobile qui s'appelle Spartan Runner. Et plus récemment, il y a un an, tu as sorti euh, Firefight. Deux jeux initialement donc, sur mobile, mais qu'on peut retrouver aujourd'hui. Sur Xbox. Alors, moi, je ne vais pas le cacher, je trouve que c'est euh, fantastique. Des, des jeux comme ça, euh, faits par, euh, par des amateurs. On retrouve l'essence même d'Halo dedans. Les grognards, les armes, les bruitages, euh, les musiques. Enfin, euh, voilà, il y a tout qui est condensé dans un mini-jeu. Comment tu en es arrivé à te motiver Parce que je pense qu'il faut énormément de motivation pour, euh, pour faire ces jeux. Pour te dire, allez, je vais faire ça. Eh bien, en fait, euh, moi, depuis que je suis tout petit, euh, j'adore. Euh création de jeux vidéo, ça m'a toujours intrigué. J'ai pu m'y essayer euh, grâce à Valve Editor sur Half-Life, as connu ça, ça permettait de faire des maps pour Half-Life. Ouais. Et si on poussait le truc assez loin, on pouvait même faire sa propre histoire, euh, et faire un mode complet comme, comme bah, euh, Blue Shift et Opposing Force, sont des modes d'Half-Life quoi. Même si c'était par Gearbox à l'époque, c'était des modes quoi. Donc nous on pouvait ouais. penser pouvoir faire ça nous-mêmes. aussi. si essayé de faire la même chose, sur half -Life. ça prenait tellement de temps et c'était tellement long que je, mes études elles ont pris une grosse claque Au lieu de faire mes études, moi le soir, euh, je faisais des maps euh, sur des papiers des, maps, ouais. des idées et tout Moi bon, j'ai jamais sorti rien de concret euh, là dessus mais c'est ce qui m'a donné envie de faire des jeux plus tard Très la fort bah, j'ai dû faire des logiciels faciles comme euh, euh, RPG Maker à l'époque RPG Maker, bah, c'est pour faire des RPG euh, en 2D et moi je voulais pas faire des ouais. RPG, je voulais faire des jeux euh, d'action, plateforme. Du coup, j'ai de modifier le truc pour faire des jeux de plateforme. Forcément, ça donnait rien de bon. Et un jour, j'ai découvert des produits de chez Clickteam, qui d'ailleurs euh, sont des français. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et petit à petit, bah, voilà, j'ai évolué comme ça, j'ai appris plein de choses sur le logiciel et me suis perfectionné. Et un jour, j'ai vu... c'est là le truc qui a un peu gros, c'est qu'un jour j'ai vu un mec qui a fait un, un jeu à euh, Halo, en 2D, mais hors. Oh pas envie de manquer de respect mais c'était quand même vraiment tout pourri. <rire> c'était tout pourri mais il y avait l'idée de faire un jeu à l'eau. Alors lui je me suis dit mais merde son idée elle est bien mais son jeu il est tout pourri et... pourri y faire mieux et je me suis dit bah, pourquoi pas faire la même chose en version Metastrug avec Halo. C'est comme ça que je commençais à bosser sur, euh, bah, sur un jeu en 2D Halo. Euh, Juste avec l'idée de quelqu'un ouais. d'autre en fait on va dire, hein. j'ai piqué son idée. Hein. Et... Oh mais aujourd'hui c'est comme ça que ça se fait hein. Ah, honte, hein. On s'inspire. Hein. <rire> faut pas dire piquer. faut dire qu'on s'inspire. Ouais, je suis très inspiré. Mais en même temps, il y avait rien, il y avait <rire> juste euh, un sprite qui ressemblait à Master Chief et les niveaux, des niveaux, c'était des blocs noirs. Il hein. y avait rien du tout, comme ça, on est un peu ouais. Et après, j'ai trouvé sur Internet euh, des sprites en VD d'un mec qui avait fait un, un jeu. que euh, Ça s'appelait Blood Covenant, le jeu. Et les sprites, ils étaient énormes, euh, c'était le feu. Et ce mec, j'ai réussi à le contacter et je euh, lui ai demandé l'autorisation d'utiliser ses sprites et tout. Elle était complètement d'accord. Elle n'avait pas le temps de s'occuper de, de faire un jeu. Elle avait fait juste une petite démo, euh, un flash. Ce pas, pas, euh, pas très abouti, mais il y avait la base. Quoi. Et du coup, euh, je me dit, mais moi, je, je, je pense pouvoir faire quelque chose avec. Et, et je me suis lancé comme ça. Et c'est là qu'Alo Zero a commencé à prendre forme et à prendre vie. Alo Zero qui, lui, était sur PC à l'époque. Et après, pour, euh, pour ton second jeu euh, Spartan Runner, t'es passé sur mobile. Euh, sur mobile, c'est plus simple de, de coder, de faire un jeu ou c'est plus attractif pour les gens aujourd'hui de... euh, Alors, En fait, euh, bah, le logiciel me permet de faire aujourd'hui, euh, d'exporter de, mes projets sur n'importe quel support. Donc euh, ouais. c'est pas plus simple, c'est identique. Après, même, on va dire c'est même plus, plus compliqué. Parce que sur PC, t'as pas la limite de performance... Euh, un téléphone à PC, et tu peux faire et des, oui, des codes tout pourris, pas optimisé, c'est pas grave, il va y arriver. Sur mobile, tu fais un truc optimisé, et ben ça va ramener, ça va pas marcher, ça va planter, et, et c'est assez compliqué. Et là, pendant un an, du coup, sur les deux jeux, j'ai arrêté de les optimiser. À chaque fois, j'ai beau faire une mise à jour, on dirait qu'il n'y a pas grand chose, mais j'optimise derrière le code pour soulager la mémoire du téléphone, parce que forcément, étant pas un, un développeur professionnel, n'ayant pas les outils natifs pour faire des vrais codes natifs de chaque support, ce bah, c'est pas, ouais. pas super optimisé et ça prend beaucoup plus de mémoire qu'un autre jeu. Surtout quand on voit la, la gueule de, de Firefight, ça doit vraiment être une concrétisation quoi, pour toi d'arriver à un tel résultat. Alors, c'est de la 2D, mais on a vraiment l'impression d'avoir un jeu complet. On a même un mode Forge, c'est vraiment fantastique. Quand tu vois ça, enfin, moi je suis vraiment bluffé par, par, par, par ce qui est possible de faire. En fait. Soit là, que ça soit accessible. Euh, voyez des images à l'écran justement de, du MobForge. Forge de... je pense que ça a été pour toi quelque chose de, de difficile à faire le, le mode Forge ouais, tout à fait parce que d'ailleurs euh, bon, alors faire un editor de niveau pour moi c'était pas nouveau j'avais déjà fait pour halo zéro mais euh, le problème c'était de faire quelque chose qui soit intuitif et facile d'accès sur mobile il était hors de question ouais. de faire un truc qui ouvre des menus en tous les sens où tu cliques à droite à gauche fait que ce soit, euh, pour moi fait que ce soit direct donc tu appuies sur, sur l'écran t'as l'objet, il fallait le plus simple possible. Et c'était ça le plus dur à trouver. C est, c est un interaction euh, utilisateur-téléphone qui a été le plus dur à trouver. Et je pense que là j'ai trouvé quelque chose. Donc forcément pour quelqu'un qui est vraiment habitué à la forge d'Halo, il va trouver ça un peu trop simpliste et euh, limité par rapport à ce qu'il aimerait faire. Mais pour quelqu'un de lambda qui, qui veut juste s'amuser, faire une map en 2D et défoncer du covenant dessus, ben bah là il y a tout ce qu'il faut. <rire> Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots l'étendue de Spartan Firefight Tous les modes de jeu qu'il y a Donc en fait principalement il y a on va dire 4 modes de jeu principaux. T'as du coup le Firefight classique, qui englobe le Firefight, le Grand la mode que j'ai Flutes, Floods, qui est comme le Grand Apocalypse, mais remplacé par euh, tous les Floods. T'as le mode Firefight Objectif. Donc là, euh, c'est des modes objectifs qu'on trouvait à la base dans les modes multijoueurs mais en enfin, fire fight comme capture de place, capture du drapeau, roi de la colline ou euh, hot ball. Après il y a le mode euh, red versus blue, donc là c'est un clin d'œil forcément à hein, red versus blue. Euh, mais oui. Il fallait que je quoi, c'était marrant, je n'allais pas mettre matchmaking alors que c'était même pas matchmaking. Donc ça c'est du coup du matchmaking contre deux l'IA. Et j'espère, ce euh, qui serait la consécration plus tard, c'est de euh, mettre du vrai pvp. Donc, ouais c'est ça, ça génial. Euh, c'est ça là quand j'aurais ça je pourrais dire oui Firefight est un aboutissement j'aurais fait tout ce que j'aurais voulu faire pour l'instant il manque ce petit point <rire> du coup dans Red versus Blue tu as bah, Team Slayer Team Sniper Team Rocket donc euh, tout le monde connaît ça sur Halo après tu as RvB oui. objectif donc euh, toujours contre l'IA euh, en Red versus Blue avec des objectifs donc j'ai mis Tank Flag parce que capture de flag c'était un peu trop simple en Tank Flag j'ai regardé euh, parce je ne connaissais pas trop ce mode de jeu, mais en fait, ça ralentit le joueur qui porte le drapeau. Du coup, ça rend vulnérable. Donc, ça, c'était pas mal à mettre dans le jeu. Team Kill, ouais. donc forcément, bah, Roi de la Colline en équipe. Et du Team VIP, bah, ça, je pense que tout le monde connaît. Hein. C'est vraiment génial. C'est tellement complet, quoi. Il y, y a tellement de tout ce qui est à l'eau, ce qui fait à l'eau. Et est-ce que tu penses continuer d'améliorations de, de sur Firefight Ou est-ce qu'un jour, tu, tu penses. Faire encore un autre jeu, un quatrième jeu. Alors moi ce que j'espérais à la base, c'est de faire un jeu vraiment orienté euh, PVP, un vrai PVP euh, sur la base de Firefight. Euh, soit je mets à jour Firefight pour intégrer du PVP et on en reste là. Soit je le fais, comme ça je me fais les armes sur euh, Firefight. Et puis plus tard je développe un vrai jeu orienté PVP euh, dédié qu'à ça, si c'est possible. Et euh, si euh, Microsoft me laisse le publier aussi. Bah franchement, j'invite euh, toutes les personnes qui regarderont cette vidéo à se lancer. Vous pouvez arriver à trouver les jeux sur, euh, donc, sur mobile, sur, euh, sur Xbox et euh, sûrement sur PC aussi. J'ai pas pas regardé, j'ai pas pas cherché Alors, sur PC. Non pour l'instant, je ne l'ai pas sorti pour des pas raisons pour de euh, piratage trop excessif. Bien sûr. Et euh, pour protéger en fait, dire euh, les classements euh, les classements mondiaux euh, des joueurs, papa pas, qui se retrouvent lésés par des gens qui piratent les classements et qu'on trouve avec un truc. Bah, qui plus aucun sens. Ouais. Mais euh, j'espère plus tard réussir à sortir le jeu sur Steam. Euh, C'est pas encore. Bah, J'ai beaucoup de travail du coup à suivre la, la sortie du jeu sur Xbox, faire en sorte que tout marche bien et corriger, bah, surtout là, actuellement le, le nouvel ajout des, des, des systèmes de clans. Ouais. Et euh, quand j'aurai le temps, du coup, bah, me pencher euh, sur Steam, bah, j'irai voir comment publier un jeu sur Steam. parce qu'il faut s'y apprendre tout ça. Et voilà, je le ferai. Et pour toi, sur Spartan Firefight, euh, quelle est la chose dont tu es le plus fier dedans Ah c'est peut-être mon IA. Mon IA, parce que franchement, euh, bon, on va pas se mentir, elle, elle casse pas trop pattes un canard, hein, c'est pas une IA de malade. Mais euh, quand je vois des mecs qui me demandent si c'est des vrais gens qui sont en train de jouer dans la partie, ça me fait sourire. Et là, je me dis, ça veut dire que des fois, des fois, elle réagit bien. Hein. Et ça, c'était vraiment, vraiment compliqué à faire en sorte que euh, l'IA fonctionne. Et les trucs qui me font vraiment marrer, c'est que des fois, pour m'amuser, je mets 10 IA de chaque côté de l'équipe, je joue même pas, et je les regarde s'affronter, et voir qui c'est qui gagne. Et le pire, c'est que ça marche. Et ça me fait marrer. Ils se battent vraiment, ils se défoncent la gueule, ils se des et puis ils vont faire leur score et tout. Et alors, pour revenir sur euh, l'univers d'Allo, euh, un petit peu plus large, quel est ton jeu préféré alors, Mon jeu préféré alors. sur euh, la série Halo, c'est Halo ODST. Ouais. Qui arrivait il y a euh, pas très longtemps certains joueurs, hein, sur là, PC. Je sais pas pourquoi, oh il a une très bonne, euh, il a une très bonne euh, comment on appelle ça ah, Il est très apprécié ouais, de, euh, des très joueurs. Il y en a plein qui n'acceptent pas qu'on puisse préférer ce jeu à un jeu où il n'y a pas le MasterChef. Et je pense qu'en fait pour ceux qui doivent adorer ça c'est qu'à la base on doit être trop fan des jeux Ils ont apporté quelque chose c'est même dans Halo c'est c'est pas des Spartans, ils ont une armure pourrie à côté, ils sont fragiles, mais pourtant ils y vont, hein, ils vont se casser les dents, mais ils y vont. et va le jeu, on peut enfin jouer ce personnage euh, qui va se casser les dents malgré sa faiblesse par rapport aux ennemis. Mais je sais pas, je trouve que c'est super jouissif de, de me sentir ouais. fragile au milieu de tout ça et pas d'être le surpuissant Master Chief. Mais après, surtout, ce qui va bah, vraiment marquer dans le jeu, c'est l'interaction entre différents euh, membres de l'équipe. Ils se balancent des qui sont géniaux. Enfin, les Des ouais. sont géniales. Ah, euh, ouais. C'est ça en fait, c'est leur fraternité, j'ai envie de dire. ce que je ne trouve pas dans Halo Reach, par exemple. Dans Halo Reach, c'est à beau avoir fait la même chose, enfin essayé, mais ben, je retrouve pas cette ambiance. Elle colle pas. Ouais. non, c'est vrai. Est-ce que l'un de vous s'y connaît en explosif Ton avis n'est plus d'actualité. Oh. Et le jeu que tu aimes le moins dans la saga Halo Voilà, alors là, euh, <rire> je cite entre Halo 4 et Halo 5. Mais euh, je, vais, ah oui. je vais te dire Halo 4. Et pourquoi Halo 4 Parce que sur ce jeu... J'ai cassé une manette. D'accord. Alors pourquoi j'ai cassé une manette C'est très intéressant. Enfin, intéressant mais... J'avais la manette Halo 4 Collector en plus. Hein. Je m'étais fait chier à acheter cette manette et je jouais à Halo 4 en ligne à l'époque. Mais ce... quand ce jeu est sorti, Halo 4 en ligne, c'était injouable. C'était de pur jeu. C'est-à-dire que soit tu étais dans l'équipe gagnante. Et... Tu laguais pour les autres, du coup t'étais intouchable, Alors, même en faisant de la merde, du fois je croyais que j'étais mort, mais en fait j'étais pas mort, et je tuais tout le monde, c'était n'importe quoi. <rire> et si t'as l'équipe bah, qui laguait, t'avais beau tirer sur un mec pendant 3 heures, il prenait zéro balle. Et ce genre de truc, mais ça rendait fou, ça rendait fou. Et euh, une manette en a souffert. Les autres manettes vont bien, je rassure tout le monde, les autres manettes ne sont pas mortes. Ah, je, je me rappelle pas de ça au début d'Halo 4. Moi, ça m'a marqué, ça m'a traumatisé avec la manette. Elle a... <rire> Alors, pour revenir euh, avec toi, avant d'arrêter cette vidéo, est-ce que tu as euh, un petit spoil à nous faire euh, sur, sur Firefight euh, Un petit ajout qui va arriver prochainement C'est marrant, tu parles de ça. <rire> Comme par hasard, je bosse sur un petit bonus euh, dans les extras, dans le shop. Donc, il y avait actuellement le monitor... Euh pouvez acheter qui nous suit, qui a quelques interactions avec le personnage. Ouais. Et bien je vais ajouter Cortana. Cortana qui pareil comme Monitor, sera nous suivra. Bon elle, elle restera fixe sur notre épaule, pas comme moniteur qui se balade sur la map ouais. et qui interagira aussi avec le personnage euh, en temps. Voilà. C'est super cool. Ça donne bien envie. Eh bien, en tout cas, merci à toi de nous avoir euh, consacré un petit peu de temps pour, euh, pour parler de tes jeux, pour cette interview. De ben, rien, c'était avec plaisir, et merci toi de m'avoir accordé ce temps. Ben, moi, j'aurais aimé, euh, aimé te, te faire participer au, au Hallowards, euh, qui euh, est une cérémonie pour récompenser tous les créateurs euh, francophones, mais... Mais en fait, il n'y a pas de concurrence. Du ça. coup, y a, y a y a, y a, c'est un peu compliqué d'en de, arriver là. Bah, je peux pas venir et faire quelque chose. Plétonne, pas de problème. Hein. <rire> Mais on essaiera de, de reparler de toi euh, prochainement avec euh, quelques petites choses. Euh, on, a, on a quelques petites idées. Euh, voilà Les fans, euh, les fans de, de Spartan Runner et de Spartan Firefight risquent d'être contents dans, dans les semaines à venir euh, si on arrive à concrétiser des petites idées. Qu'on peut avoir. Ouais. Encore une fois, merci à toi. Est-ce que tu veux dire euh, un petit mot à la fin, une dédicace à quelqu'un, ce grognard dans cette mission, dans cette première mission de, de Spartan Runner que tout le monde a désingué sans savoir s'il était gentil ou méchant. Non, aucune pensée pour lui. <rire> Par contre, un petit message que j'ai à donner, c'est ne jouez pas avec mon ligne parce que je gueule beaucoup. Voilà. <rire> Alors pour être sérieux, du coup, j'aimerais remercier bah, Plasma qui est bien connu sur Halo.fr. C'est grâce à lui que le jeu a pu avoir autant d'améliorations et de contenu, car il a beaucoup d'idées à partager et je l'en remercie. Donc, merci à toi, Alex, et à bientôt sur le jeu. Et bah encore une fois, merci à toi, que le travail que tu as fait est vraiment fantastique. Est, enfin, voilà. est, moi, je suis vraiment surpris que ça soit possible de, de faire ça comme ça. Et je suis vraiment impatient de voir les prochaines améliorations que tu feras sur, euh, sur ces jeux, euh, surtout sur, sur Firefight, qui est donc euh, le dernier sorti, qui est sur euh, Xbox euh, depuis très peu de temps, et qui est vraiment super agréable euh, de jouer à la manette. Et qui est compatible aussi avec Xbox Series X et Series S. Comme quoi on a un jeu à l'eau sur, sur le lancement de, de la nouvelle console. En plus, j'ai fait exprès, je l'ai calé pile au 10 novembre pour, justement, pour faire la blague à l'eau et finit. C'est vraiment génial. Et ben encore une fois, merci à toi. Gros bravo pour ton travail. Merci. Quant à nous autres, on se retrouve très rapidement pour une toute nouvelle vidéo. À très vite. Vive à l'eau